Je suis déterminé, je suis capable de comprendre que ce n'est pas de vrais policiers qui est venu à l'arrêté. Ce n'est pas de vrais policiers Il y a des gens qui sont conscients ou qui ne prennent pas de chance de l'arrêté. Nous prenons 16 transferts. 15 à 16 transferts dans la police. Nous prenons pour le commissariat qui est sale. Nous prenons pour le responsable qui a fait policier injustice. Nous ne prenons pas transfert pour nous faire des choses. Nous ne prenons pas transfert pour nous faire des transferts. Nous prenons des transferts pour nous faire des transferts. Nous prenons des transferts pour nous faire des transferts moi un policier ya après avoir les moi ces questions mais ça le fait nous disons pas mais d'accord mais ça parce que la salle image moi ils sont maintenus dans, un dans la police c'était pour mener nos batailles puis ils ont ça fait respecter et bien nous qui sommes arrivés mais nous sommes en train avec uniforme il beau ils ont nos machines sans plat là bon c'est le même journaliste nous qu'on comme a été nous qu'on comme a payé mon en uniforme la police machine sans plat qui savait dire n'arrêtez mais mais seulement moi vous posez une question m'a dit quatre mille choses merci parce que ça fait massacre Merci parce qu'ils n'avez pas assassiné du tout. Mais ils pas fait ça, c'est bon. Dieu qui fait ça. Même mon Dieu qui pas quitté, assassiné, fait ça. dans vous que mon Dieu ça changé la vie. Si nous sommes deux vrais policiers, monsieur, prenez conscience. Parce que chacun des nous la vie, pensez à vos famille. Si nous sommes deux faux policiers, prenez conscience, monsieur. Parce que d'un pénitentiaire, vous avez une chance. Faut être des choses Nous que nous avons que pour de la si je suis pouvoir, je suis en me Je de me faire un Je de Je suis en Deuxième question on a parlé de traitement. Est-ce qu'on est malade? Est-ce qu'on est malade. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Je suis Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Je suis Je suis Je suis malade. Je dit non. Je suis Je 8 Je 18 jours. Non, environ deux semaines. Je suis malade, je suis pas malade, je pas à l'hôpital. Je suis pas malade Je suis pas bon. dispensaire. bon Je Je pas Je pas Je pas Je suis pas pas malade à Je suis pas Je pas dispensaire. Je suis Je suis pas Je suis pas à l'hôpital. Je suis pas malade pas Je Malade, je, je si ne pas malade. Oui, malade, mais bon Dieu, je malade. malade, mais bon Dieu, je malade. Je suis 123, que Je malade. suis malade. Je suis malade. Je malade. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade, mais je pas de penser dans l'État parce que je suis pas même miroir en en pénitentiaire. C'est quoi côté qui dans la greffe, malgré que je pour pas de visage, mais parfois, je pas en miroir, en glace, pour garder un visage en pénitentiaire. bien, je dis dire, je suis à l'hôpital, je suis à l'hôpital, mais malgré que je suis malade, ça vient de avec les problèmes d'une famille concernant concerne toutes les autres familles. Oui, malade, je suis malade. je suis malade. Je suis malade, Et les prisonniers politiques qui sont en dent, je suis force parce que 27-28, je suis malade. Je suis bataille, les 47 prisonniers libérés. Je ne suis pas écrasé, je Mais en tant que victime, qui est qui sa prisonnière passé en dents pénitentiaires, je suis de force et je de tout le monde qui est victime, qui qui aidé, accepté oui. dans bataille. Parce que ça, je suis en train de Je suis en train de crier, je ne pas de Je suis en train de de ça m'a il me dit, faut que vous mangez à quand même, même mon foie pour quitter la prison, quitter prison. À ça, je en à ça. Même si vous goûtez, vous me dites, je je vous ma Il je dit, non. Il dit, non dit, vous un prisonnier en Il le long, pense, on dit vous vous dit pour aller porter le message, nous dire, nous devons pour faire Donc nous ne pouvons pas faire ce qui nous fait Même si nous avons la bataille Nous avons accompagné à Annel Remi Et quel que soit le groupe d'avocats Qui a bataille pour libérer libération prisonniers prisonnier politique Pour les gens qui ont la détention preventive prolongée Depuis que nous fait faisons, nous avons cette bataille Parce que trois gens innocents sont en prison Il y a 3.287 personnes en prison. Je prison Nous pas dit que tout est innocent, nous n'avons pas condamné ne n'avons pas dit que tout est innocent Mais des avons la détention preventive, nous n'avons même pas pour Je ne rien. Si ne pas souffler, je la te je caoutchouc, que je vais te je vais te dire je que je vais te dire que je je de je je espéra sous-doles il connaît à son parce que le 27 octobre c'est mon qui te paye d'abia d'abia d'abia comme ça continue son nom même dime le 27 octobre combien de nous te à terre en plus oui mais comment tu temps prends garde à connaître à belle son des corps et le jeudi j'ai deux victimes d'espéra 17 gabi je froid madame gabi je froid policier 28 e promotion spécialement ma m'a demandé nous bonne gabelle son vivant toujours m'a dégagé un travail bon qui madame petit petit job pas de problème mais ma m'a demandé nous policier je n'ai pas de j'ai je crois. Je pour nous faire un compte dans une banque quelconque. Nous-mêmes, nous mettons pendant deux mois, nous avons ah, environ de 12 à 13, 14 policiers. Si chaque mois, nous mettons 100 dollars, <Kollegen> 500 gouttes, sur 4 sous 4 banques pour madame Gabi, qui quitte deux petits, 500 gouttes, les policiers ne pas nous-mêmes. Ils sont pas nous si je suis en pile là, ça m'a mangé la banque là-bas, je ne peux pas faire une fois. Je ne veux pas travailler. Mais si vous avez dit que vous avez fait un yo de vous avez le fantôme 69. Non pour voter. Mais c'est l'État haïtien. Si le Phantom 69 est créé je ne vais pas te la donner. Je ne sais pas si je ne suis pas des policiers qui sont même ministres de la justice. Mais si vous avez un fantôme 69, c'est l'État qui cause. Parce que l'espèce est un bagaille constitutionnel. Monsieur, en éviter ça. Je prends une question. 47 prisonniers politiques et 54 prisonniers politiques. Il y a 6 qui l'a déjà. Anel, Kilik, Babas, Job, Gary, Philippe, Salut. Il y a 48 qui l'ont été. Vous avez la le de ce qui fait 7. Il y a 47. Ministre de la Justice, le commissaire gouvernement, dans 10 départements, chaque commissaire gouvernement, il pris y a un prisonnier politique dans tous 10 départements. Doyen tribunal, pour responsabilité. Ministre de la Justice, vous de près. Dans la déclaration, on dit ou prend la bataille contre détention préventive prolongée. Et même pour les ministres de la Justice, le commissaire gouvernement, l'Église, le doyen, il n'y Pas de voler. Je ne suis pas dans 509. Je ne pas partie de la Je ne pas partie de la Monsieur, je ne pas sécurité. Je ne bataille pour le pays. Je ne continuer la bataille. Je bataille. Je suis continuer. Malade. Je à l'hôpital. Je ne fais pas annoncer. Il y deux matchs qui là, là. Qui 27. 28 décembre. Gouvernement Ariel Henry, ministre de justice, ministre de justice, prison Responsabilité, monsieur. Il y, y a 47 prisonniers politiques, derrière toujours. Renal Coutroy, il doit être libéré. Jean-Denis, madame, regardez, monsieur, on est quitté la bataille, qui finit, il doit libérer. libéré. il doit être libéré. 47 prisonniers politiques, il prend chaque jour. En 2018, il y a y 3648 monde, 48 prisonniers. 3648. Comme moi-même je suis libéré, maintenant levé à 3647 prisonniers. Dans 3647 prisonniers, il y a seulement 360 qui sont condamnés. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qui condamnés, qui dit qu'il y nombre de temps pour passer dans le prison pour libérer. Il y a perpétuité. Et bien 360, 360 360. Dans 3648, ou 3647. 3 3.387. Ça veut dire que 3387 Et ça Et ça 3287 La 3287 Nous qui en détention préventive Qui est en pénitentiaire Qui est 10 ans 12 ans Il qui est devant le juge Il n'est pas faisable. Ce n'est pas faux Les problèmes pas famille concernent toutes pas autres familles. Courageuse, madame Jean-Marie Jovanne qui passe à une crasse école. Grasse école, merci. Angeline Abbé, qui passe à une crasse école. Marie Bonnet, si je pense qu'il est là, le présent sous le tableau. Il y a des pour le dire. Si après de une chance pour le dire, je vais Martin. Mais trois bagailles qui sont importantes après. J'ai lancer un message à pour et à Tichon Ballet. En justice l'autorité judiciaire est nous. Il y a eu prison pour juger. policier policiers et admissions 5, nous saluons. Allez RDDH OPC, FJKL et toutes les organisations qui ont défendu le droit nous. Responsabilité nous. Et nous devons dire que Mais en attendant, la justice nous devons pour dire que nous devant le juge. Avant de finir, si nous avons même ces 2000 euros, nous est bon, il n'y pas de bravo pour le gouvernement, nous n'y pas de bravo pour nous. Monsieur SDP, pour responsabilité. Merci à tout le monde. Qui te prend la ria? qui te fout le béton. Monsieur Motorfait, vous n'avez pas de gaz, vous avez arrangé pour le premier tour de libération. Vous n'avez pas de problème, on ne peut pas. Même libération grâce à Métanémi, grâce à la condition. Maman fois, qui travaille bel et et comment et reportage, pour le voyer c'est bien. Merci dans cadre journalisme. Nous ne pouvons pas dire, comme maman nous ne pouvons nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons nous respectons ça nous ne pouvons pas dire, pour le travail pas dire, nous ne comme pas dire, nous de deux nous pas dire, nous deux pouvons pas dire, nous ne pas nous pas nous nous M'a commencé mais, avec une citation et un message qui est lancé dans le journal international le de Douala. Citation on dit les problèmes d'une famille concernent toutes les autres familles. Oui. Les problèmes d'une famille concernent toutes les autres familles. Oui. Message là, le message important c'est ça qui n'a pas eu ça. Que ah, dit pour si dire et j'en viens au journal international de la moule, là, nous dit oui. nous c'est nous, faut que nous respecter. Nous. Donc, c'est ça ça me dérouiller. Et puis, dans deux ans, a Yon jour la jour, Je question sur la définition p Pour commencer, je vais c'est Dieu, dans le ciel. De... De... Pour me theτ... remercier, uh -huh. so so mon Dieu, être suprême. Et je le selon le frère chrétien, pour me dire merci à Guinée. Il n'existe contraire. Si il bon Dieu, il Guinée. Je continue me dire merci à la famille. Après la famille, je dis merci à mon cafoufeu. Après mon cafoufeu, je dis merci à mes diables. Je dis merci à mes Bon Dieu, Guinée, famille, moi. Bon Dieu, Guinée, tout avocat. Ai Maître Anel Rémi. Infatigable Maître Anel Rémi. Maître Kalen Jean-Baptiste. Maître André Michel. Maître Anel Rémi, advocatus. Maître Kalen Jean-Baptiste, groupe avocat engagé. Et puis Maître André Michel, pour support sur 4 jours, t'es arrivé la caille. Remetsons à continuer vers tout militant politique sans distinction. Mais si mon grand militant politique, choisir. non mais non. faut passer à ce côté celle là quand même même faut pas arrêter. La bonté, la bonté. Un beau remerciement ça pour moi. Ils sont icônes comme militant politique. La bonté faut pas être dans le mouvement avec ça. La bonté, Charles la bonté. Un remerciement spécial à Charles la bonté qui dans le domaine, Militant politique ça. Remerciement pour Charles la bonté. Hein. pour toute militant politique. chant de masse, résistance. Toutes les personnes qui sont sur le groupe social, qui sont sur le groupe WhatsApp, merci vous nous tous. Je continue toujours pour remercier les gens sur les réseaux sociaux, les gens Facebook, pour m'assister. Il y a gens qui ne connaissent pas, qui disent des choses mal de moi. Et il y gens qui ne connaissent pas tout, qui répondent. Il y a quatre personnes qui ont décidé de saluer sur les réseaux sociaux. Parce que moi-même, pendant mon temps, je ne sais pas comment j'ai pris des forces pour les jours mal aux Nous comprenons qui c'est une ligne de valeur. Madame Sarah infatigable. Il dit pour Nous avons Antsipoula, nous avons Georges Mathurin, nous avons la Telus, Il a fait le job comme journaliste, dans le réseau, il a pris défense. John Palenmoven, nous avons Il okay. le mois de septembre, il m'a téléphoné à téléphone Je a une histoire. tombé sur mon message de John Cronenmoven, il fait carité et moui mèrissé Jean Colin Norbert. Azar gel, Radio e NTP. Pour les médias de nous ne allons pas un de jalousie si nous disons tel, tel Mais nous tout, nous sommes conscients que les quatre médias de Haiti, nous sommes tout important. Même l'idée raison pour dire quatre médias de Haiti, selon un constable. Nous Radio Mega, où je samedi, qui est été le qui prend pour moi. Moi avons Zenit FM, avec Luni Joseph, pour ça on nous allons prendre toute cette affaire. Moi qui est Caraïbe FM avec Jean Mouna, tout bloque là dans la nuit. Même quand si on est ma premier ça est direct. lovensky ma premier ça est Benjamin Mouna vous savez. Moi. Qu'est-ce qui est avec Lilian Mavere? Visionnait tout bloque là dans la nuit. Parce que nous tous et nous même qui la reste à la journée bien c'est nous tous. Même l'aim pas dit station ça tant combien Canal 11, ma système well, RSF, Islam, nous connais le bataille le bilan, bataille espérantiste là toujours avec. Nous remercions tous. sans métiers. Je dis, je ne suis pas capable de pour tout garçon, ça qui gauche moyen? il dit, il nous eu avant une semaine dans la prison. un avocat qui a été Il dit, propose, puis, dis, non, Il dit, confiance. Je avec bon, moi, pas pas seulement la confiance qui en fait Anel là, qui dire, fait prison. Gonne Gabelson, pendant 12 ans dans le PNH, pour faire mon habillon dans la ville. Vous Gabelson, pour que les gens participent dans la question de pour que gens un acte quelconque pour la justice, tout ça, vous faites en prison, j'aime dire que vous la constitution, pour les rapport. Parce que la bataille comme la constitution, c'était constitution qui a été article 35.3, qui a été de dit vous c'est pas filière qui vient de mettre les brilles. Je y a spécial à Star avec 17. Il y a bataille. Si nous avons un avec vous. tous les policiers, qui ont accepté de faire des dangers, qui ont camouflé, qui ne sont pas préparés, tout le monde comprend les choses. Même quand vous avez des choses, vous vous sur les réseaux. C'est les qui la ezo, mon bataille qui fait l'histoire. Je changer le pas de prison. Je ne sais pas si bataille avec dignité, à conviction, qui fait l'histoire pour qui ça Si police ne connaît pas les elle ne pendant tout le temps dans la police. Je pas jamais. que je jamais faire dans la police. la section générale, c'est qui en 2013, je me qu'il est là en bateau, il est à l'autre côté pour moi. Le signal, les me monter sur dit c'est pour ça, me je là. Les me familles là. n'a c'était Tishon qui avait été coulé avec un bâton. Et bien, ma l'inspection générale, c'est un point de bataille syndicale. Je ne suis pas jamais une fois dans la vie. Je ne suis dit, pas un peu de côté de mon de sans transferts. Qui a dit que je n'ai pas de de bataille? Et bien, je comprends la situation. Je ne suis pas là avec elle. Je ne suis pas confiante. Je suis étudiée en sciences juridiques. Depuis 2015, on est qui consacre le temps à monter de machine, des machines pour monter des sangs naïfs. Pour me faire études, je suis dit, pour mm -hmm. dans la police. Pour je dis que je ne suis pas un droit pour nous faire une justice crasse vite machine boule machine. Vous n'avez personne de près ou de loin. Pourquoi? Ils ont foi dans la ville. Mais puis la terre, dans le fantôme sextonné, j'ai eu des Mais l'État haïtien, il est coupable. Si vous êtes pour un syndicat, pas pour la création du fantôme sextonné, j'ai eu des délais. Mais vous avez eu des charges de fantôme sextonné sous-d'eux. Merci. Même si les gens qui sont dans le ciel, ils ont des avocats sérieux. Ils ont des avocat sérieux. Ils ont des journalistes. Qui a depuis une bataille syndicale, qui n'a pas dit qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas dire. Pour que ça soit dans tout le mouvement, depuis le 27 octobre, je suis marche, le visage est en train de boucher, le 27 octobre. Je suis le premier policier qui était devant, qui a fait résistance le 27 octobre pour naissance syndicale. Parce que je connais mon constitution à l'école, le constitution à l'école, comme je suis en de me dire, oui, je perds du job, je perds de la terre haute. Oui, je perds du job. Et je suis fier. Je du job pour les policiers. Je perds du job pour, et, pour les quartiers Je vous faire job pour même journalistes, pour nous respecter tout. Je vais faire pour les haïtiens. Et bien, je vais dire, la côte. Nous sommes vivants environ 8 mois, je vais dire, fait 18 jours. En dit environ 9 mois. 8 mois, 18 jours, on passe dans pénitencier pénitentiaire. Histoire en pile. Mais, un message, je vais adresser à la justice, au gouvernement Ariel un gros Mè, e, avant de vous Qui est Anel et qui est frère prison, frère c'est le Brun, Clifford Brun, qui est un conseiller incontestable pour j'aime je pas mais M. Saoudim, et député du monde, il là, là, là, pourquoi jeune famille, fais pas mieux Avocats frappés, ils anel, ils ont pris un anel, bon ont pris un frapper avocat pour prendre courage. Débutant ancien député du monde, Clifford prend, député ancien député, il est venu. Je disais qu'il y a prison stroke... si eux... des prisons pénitentielles, ça a été un chance pour lui, et pour tous les policiers. L'homme fait venir, c'est pour lui, je n'ai pas eu le château, il n'y beaucoup de policiers. Mais là, je vais regarder fonctionnement de la prison. Ce pas acheter pour les policiers, acheter, même c'est moun. L'homme va regarder concrètement les dedans, on va oublier si c'est policiers. C'est vrai, directeur, que tu es en prison. Dis merci pour tes décisions dans la prison. Tu es libéré. Merci, directeur Julien. Mais puis, tu n'as pas contrat avec moi. Tu n'as pas été prisonnier. Qualité manger prisonnier à manger. J'ai abandonné prisonnier. Quand on est dans le bureau, gloire coulée dans le Faiblesse, c'est ça. Parce que je veux des gens. Je parce que je veux des Message, je vais lancer vers le ministre de la Justice. gouvernement, ça a rien. Je ne veux la rire. Je bataille. malade. Je pas l'hôpital dans pénitentiaire. une Je après suis la station. Je me suis dit que je pas Je suis je Je me suis dit dit je Je dit je suis Je me Je me suis je suis pas je pas je c'est ou même je fait une sécurité c'est ma besoin de sécurité. C'est pas tête, mais c'est ma famille. Je pas, je ne sais qui je ne sais pas, je ne je veux sais je ne sais je ne sais pas, je pour sais je je ne je ne sais pas, je ne non. je ne ma bataille je ne sais je je ne sais je ne pas, je et sais je ne sais je je je on ne sait pas les national, il ne vit la veille. Quand il a offre des bagailles, je dis non. président Jovenel Moïse, vous regrettez la mémoire, je vous dis, ne voyez pas la veille. Lundi 21, c'est ça. C'est le samedi à 27. 21 mars, je vais arrêter dans le samedi. Je Qu connais qui s'en voule. Mais question-moi. Je ne vais dire. Je suis dans la prison avec elle. Je me disais, je vais avec elle. Je connais qui sont. Qui s'en moi, je c'est ça, je voulais répondre. Pour que le président réponde à des besoins de policiers. Moi, je voulais, le président Baylon, pour le suspendre de la persécution membre membres SPNR 17. Moi, je voulais, le président Baylon, pour me réintégrer, parce que je ne suis pas dans le volet, pas frayé. Depuis les reprises à moyen, je ne suis pas moins, mais je suis un fois. Depuis les reprises à le mois de juin 2020, je ne suis pas moins, mais je suis un million de fois. Bon, vous connaissez Les policiers ne sont pas plus, mais ils Non pas la loi est une pour tous. nul n'est censé ignorer la loi. Je veux dire, si eu, la loi la loi qui est une pas elle est une une Mais ça fait je Et bien je te dit, ça, c'est un policier, policiers. Les policiers il y a pas de service, à bien sécurité. Je c'est pas Question posé plusieurs fois. C'est dans le sens où je a dit, bon bizarre, bon asile français, bon asile politique pour ma famille. Non. Qui défend même des représentants de madame Bagaye. Mais qui est des amis? Qui est des journalistes de Haïti? Et depuis un petit moment, je me suis mis pays. Et me dis devant l'ambassade, sur le deuxième refuge, je me dis pas là il me conseil à l'aide. Je me dis devant l'ambassade américaine en 2017, 20 octobre 2017, devant le deuxième refuge, moi me dernière fois que je me dans le pays. Je me dis, mais d'Haïti en Italie, je dis, je dis, on prend la bataille. Je me dis, regardez-en je suis la police, je suis à la police, je suis la police, je suis venu la police, je suis venu à me police, je je suis je suis venu à je vais venu je la je suis venu à je suis venu à la je suis je suis venu ça la je suis je suis venu à la je suis venu je à